cette leur penser trois et bien des malchita éclaté on a parlé là mesdames et messieurs iso pensé tout exercice l'a nous sur Facebook à partager vidéos montre l'a tiré l'a exercer ou bien l'a fait entraînement toutes ces bobines comme dit sénateur Lambert du pipi de chat et mesdames et messieurs dans on a parlé là Sniper, nous connaissons policier SAA toujours à pour saccager France à tout. Le record de la police là Eh bien, je dis à la monsieur, fait un mot pour ISO. Monsieur frappe fort. Monsieur, démentiz un soldat ISO parce que l'opération Sahara son opération qui doit être résultat, son opération qui doit mettre les dominer ISO à Mano, dans le village de Dieu. Et eh bien, mesdames et messieurs, opération ça, qui dit même, selon TV, la nous relèl opération dénicher Iso, dénicher Mano en Villa dans village de Dieu. Nous pral fogge détail dans la vidéo ça, nous pral fogge tende, comment ça te, mesdames et messieurs, nous pral tout en information, et eh bien, sous jour 10, vendredi à la, à côté, la police a mette, eh bien, six sous, bon, bon, chef gang Iso, la police a mette, eh bien, coup de balle, dans le donnet ISO, la, selon l'information nous avons, il y a divers soldats qui ont été pour payer sans chapeau. Et sniper, monsieur qui ne pas jouer même ça, eh ben, e il y a frappé. monsieur frappe très fort là. Et nous allons inviter tout les détail dans la vidéo. Nous allons inviter à connaître comment ça Nous allons inviter à connaître tout. Qui eh ben, tactique ISO a employé dans ce moment là pour piéger la police? Et eh bien la police pas prennent en piège par ça parce que nan bgetan de tente m'sieur et nan baye tout information qu'il faut parce que nous voulons pour pays a délivré, nous voulons pour Haïti li même li change 2024 quand vini la, faut tout moun en me kade descendre nan pays ou quelque soit nan pays ou a vivre là, faut ka descend Haiti pou al plaisir faut ka descendre Haïti pou al manger l'ambi, faut ka descendre Haïti pou al manger kan, faut ka descendre Haïti pour aller manger si ou pour aller manger kennep, pour aller manger bon fruit pays, parce que pays n'a pas arrêté comme ça, pour seulement gang cap pour seulement gang qui a fait le faire alors, possible, et défait. faire il y marché tout le monde à gauche, à droite, alors Ariel Henry, là, il doit être tête frête. Il dit, il dit, tête frête. Il dit, justice, ben dit, Matisse, c'est territoire perdu. Mais qui ça, qui paye d'Haïti En tout cas, nous allons inviter au Guénéta à inviter au ça, nous allons inviter au Tandé, et bien comment tout le bagage a déroulé, mesdames et messieurs. Résultat, il faut que nous jeunes. Mais bicentenaire d'aujourd'hui, là, c'est la police qui en bas. La police a frappé pendant la parlé là. Tenez bien. Parce que c'est volonté de ne pas gagner. Même côté on se la parle aux images, vous regardez là. Eh ben c'est même côté ça. La popo fait descendre tout à terre là. Tout près de l'Haïti, Monsieur a tout amené sous les ride. Et Monsieur fait comme ça que passer. Les les. On va les chauffeurs motos lier. N'ayez-vous et lui une comment là où ayez. Monsieur nous tout a mouru parce que nous ils ont c'est un équipage lâche qui existait là pendant ma parole là m'a cherché ISO on va regarder Monsieur qu'on y a salvé là mais utilisé négat gardé terrain en boli et ben sniper fait des Monsieur là sur l'information grenadier un négatif non déboule à l'autre côté là mais de plaisir mais négli me rien blague dans ça Monsieur qu'on terrain il connaît tout on prend ça de et bien la société est la police après frappe fin by français elle le fâché moi monsieur fâché pour bon parce que les monsieur fâché et pas attaquer pour attaquer Francel B, c'est plus moyen pour by la police pour frapper si monsieur soit respect pour nous quelques deux trois nèg dans bim respect pour nous quelques nèg dans fadh et on va bah, parler ça fort oh, on ne yo pas parler yo parler nèg fadh puis après Yo là hein, yo là papa. pays en danger. il y a tout nèg se mettre pied làté, même nèg bessa yo l'a faut nous mobiliser. Pays en danger. Moi regret sauvage là quand sauvage, sauvage. Monsieur t'oblige la répiel, ton pouli. Et on pas besoin, y a pas besoin bon policier dans quoi ça. Trop pour sauvage la répiel, mais si monsieur là. Si sauvage a Il là, a la, yen deux, trois autres ne là la dans ce watt là. Mis sa yo a terre là, monsieur. Mis deux, trois ne dans CBQ. Si ne met pied à ton côté, a gen bagay. Ça fait m'tende, le chef gang kap ple de parler. Attention, diversion. Par exemple, gonti vidéo a fait le tour sur le réseau là. Fake news. Le malga nan repère trois mots, moins vidéo sa m'te gen déjà. N'est-ce pas un système de communication enragé qui travaille avec vous? Même j'ai une vidéo pour Jacques là. C'est le malgat dans le répertoire où la vidéo gagné déjà Qui ça, ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un système de communication enragé qui travaille avec vous. On paquet de vidéos menace dans le temps et vous on commence à vous retourner avec vous pour intimider la police, intimider la population. La majorité de la vidéo qui sont sorties là, ce n'est pas récent, de récents, récente, c'est des vidéos passées, <laughs> vous voyez. Tenez bien, et ça te fait... mandez monde qui influence sur les autres, il faut dans tout. Depuis vous a 10 000 personnes qui ont suivi, il faut commencer à maîtriser sa poster. Parce que les avez cherché. C'est visibilité, à chercher ça dit vidéo, on ba isomanti, c'est pas ba pas récent, C'est pas parcelier. Ce c'est pas parcel, le Baba pas ba récent. C'est sous soublouflier. Et Kounia, l'autre barre, vous gardez vous. <coughs> Dans une vidéo, monsieur, il y radio communication, par contre, qui semble radio la police. Et il y a une radio la police, non, mais au vrai. Je pense que le web qui a Ça, à Val. Ça bon, m'a souhaité. Ça m'a souhaité. Parce que Kounia, système communication police, a vie changer tout. Dans tant longtemps, tan, l'on radio communikation perdu, on juste aller dans le système, one click et puis on la radio ça. a son paket de détails, ils font rassembler. Je ne sais parler ça. Mais monsieur, Bah ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On les autres, mais on ne Ça pas. Ça qui ça? pas. Izo, pendant on vous là vous on cadavre cadavage à l'abri l'eau, c'est pas de ne lâche tant qu'il y zo. Bon, montre m'onté vous qui passe. Dans la vidéo, ancien monsieur a blagué là monsieur la montré que le panique. Pour qui ça? Même dans la vidéo, monsieur a montré bah y ma sa gaz, monsieur à prouvé que le panique. Pour qui ça panique? Rizou en simple. Sou bien tout mouan de défense ça au la, ou pas besoin de pa montrer mon y Tant eu. a attaqué et puis mon la vit monter sous récif. Si vous montrez, vous vous et vous dites, mais comment vous le vivez sous, ou vous dit, son travail psychologique, si François LB fait il fait un je ma a un et, il y a et Vous tout le François LB, vous monsieur goyen gen, gen prime de risque ou gain pour nèg ou poum baien ali nèg a fait ou même a ou n'a bloc glace ou frizer ou on doit prendre le monde la justice a doit à l'aise nèg ça va même chaleur à terre donc ba yo baio yo. ti prime de risque là pour moi s'il vous plaît parce que utile la république pas ça ou pas utile rien même c'est français ou parler ou envie attaquer monde et puis ou dossier qui hier m'a venir sous lit m'a compilé données parce que m'en blague en ken vagabond ici qui pensait qu'il manquait monde des gars baillon pression son pays n'a pas aidé et e pas dans la caouchita. Sinon, je ne comprends pas. Si vous ne pas de tête police, je ne comprends pas qui est souhaité. Vous comprenez Parce que ça e non cité dans le rapport de CPJ nan journal la. Qui nan lan, la dans le dossier Jovenel. Si qui est souhaité. à si vous ne parlez pas tête police, là faut me chercher des détails pour la République. Pas de blague dans ça. Vous comprenez Donc si monsieur, soit tu as tant pis, s'il te plaît, monsieur prime de risque. Et puis, dans des sais pas comment on agent soit pour qui quibon dans le commissariat. Eh, bobin liye, monsieur. Si nous ne pouvons pas gang le pays, nous ça. Parce que nous avons dit, yes, yo a bien frappé en bas. Monsieur Marigno, pour nous ne pouvons Monsieur la Marigno, pour nous, monsieur. Qu'est-ce là? Continuez frapper, Ok? Qu'est-ce Continuez frapper. Monsieur Marigno, qu'est-ce Ma vie sous Ok. Zidi, vagabond, vagabond tout.